Pour un jeton, on a deux faces, c'est-à-dire deux figures différentes, une face claire, une face sombre. Voilà. Avec deux jetons, combien de figures différentes Eh bien, voilà une première figure, une seconde figure, une troisième, et enfin une quatrième figure. Arrêtons-nous un moment pour réfléchir. Avec un jeton, on a deux figures. Avec deux jetons, on a quatre figures. Combien aurons-nous de figures avec trois jetons Alors c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà une première figure, une deuxième, une troisième, une quatrième figure, une cinquième figure, six, sept et enfin huit figures. On s'arrête à nouveau pour un bilan. Un jeton, ça fait deux figures. Deux jetons donnent quatre figures. Trois jetons, huit figures. Et je pose la question combien de figures pour quatre jetons Maintenant, pour quatre jetons, combien de figures Comptons ensemble. Une figure, deux figures, trois figures et quatre figures. Cinq. 6, 7 et 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16.